Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifique ma personne aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis. Une vidéo très très très intéressante. Donc, euh, c'est lorsque je suis passé euh, niveau 10 d'ingénieur. Donc, lorsque vous passez niveau 10 d'ingénieur, vous pouvez crafter la table d'enchant avancée. Et avec la table d'enchant avancée, vous pouvez crafter plusieurs machines. Comme vous allez le voir dans la vidéo qui suit les amis, dans la séquence qui suit plutôt, j'étais tellement content. J'ai passé tellement de temps à farmer, je sais. Que pour vous, c'est peut-être rien, mais faut quand même se dire que j'ai fait deux lives de 13h. Euh, j'ai fait énormément de lives. De toute façon, vous pouvez aller voir. Les rédivisions sont tous disponibles sur ma chaîne YouTube présentement. Le seul euh, métier que j'ai pas travaillé, c'est agriculteur. Mais comme vous voyez, on vient de finir de faire une farm. Donc avec la salade et Darkordi et les autres membres de la faction, on vient de finir de faire une farm à blé. Donc on va vraiment travailler l'agriculteur maintenant jusqu'au niveau 20. Et puis euh, et puis voilà. Donc les vidéos SkillPP de le devraient commencer. Je sais que ça prend un peu de temps avant qu'il commence, c'est juste que j'ai eu un gros problème en fait avec Fraps. Donc Fraps, il ne recorde plus ce euh, qu'il avec, euh, avec Windows, la dernière mise à jour de Windows 10. Donc je dois trouver une solution, mais pour l'instant, j'ai décidé d'utiliser OBS, donc le truc que j'utilise pour streamer, sauf que j'ai retiré tous les, euh, les, les, les overlays et tout. Donc voilà. Ça, je sais que dans la vidéo qui suit, vous allez avoir l'overlay, mais c'est normal parce que c'était pris euh, durant mon stream. Je vous ai fait un best-of et puis comme je l'ai dit dans la, dedans, vous allez voir. C'est vraiment intéressant... Euh, c'est vraiment intéressant comme système. Avant que la vidéo commence, par exemple, je vais répondre à 2-3 petites questions que tout le monde me pose. Donc, comment passer du niveau 0 ou plutôt 1 à, au niveau 5 d'ingénieur Parce que beaucoup d'entre vous euh, n'y arrivent pas ou ne comprennent pas, ils trouvent ça impossible. Donc, je vais vous expliquer comment faire présentement. Je dis bien présentement parce que il va peut-être avoir des mises à jour dans le futur ou quoi, et peut-être que ça va changer, mais présentement, vous devez crafter 200, exactement 250 coffres en space obsidienne pour passer euh, niveau 5. Lorsque vous êtes niveau 5, vous devez, euh, vous devez faire des enchants niveau 10, euh, 20, 30, 40, 50 ou 60 pour gagner de l'XP avec la table de désenchantement. Et ça, ça vous en prend environ, euh, je crois que c'est 1700, je crois, je ne sais pas exactement, mais 1000 quelque chose en désenchantement enchantement à faire. Moi, j'en ai, euh, ai, euh, ai fait genre 2000, je pense, niveau 10. Donc euh, j'ai fait niveau 10, mais au début c'était à 100 XP, donc ouais, peut-être 1000 enchant, euh, enchantements des enchantements pardon, excusez-moi, niveau 10 à 19 et vous allez l'avoir. Euh, mais avant ça donnait 100 XP, maintenant ils l'ont monté à 200, donc je viens de voir, c'est plutôt cool. Euh, donc ça c'est, ça qu'il faut faire pour monter ingénieur niveau euh, niveau 10. Ensuite, lorsque vous êtes niveau 10, vous allez avoir accès au craft de la table de craft. Donc euh, j'en vends ici à l'HDV, comme vous voyez c'est une table de craft avancée Donc de 25 slots au lieu de 9 et vous pouvez crafter énormément de stuff à l'intérieur Donc la plupart des nouveaux items, donc les nouvelles machines et nouveaux trucs comme ça Par exemple le séparateur de minerais, ça prend la table de craft avancée euh, Le cœur de faction, ça vous prend la table de craft avancée euh, Par exemple le puits de pétrole, la raffinerie, tous les trucs prennent la table de craft avancée Sauf, oups, c'est que je voulais vous montrer Le recycleur par exemple et tout ça, ça vous prend la table de craft avancée donc voilà, la table de grave avancée c'est un, un, un des trucs les plus, euh, plus durs à obtenir. J'en ai vendu deux, comme vous allez le voir dans la vidéo. J'en ai vendu une pour 8 PB et une pour 10 PB. Donc je me suis mis assez bien, ça m'a quand même remboursé tout ce que j'avais fait. Avec ça, malheureusement, j'ai été un peu débile, j'ai acheté des skill bags. Et. Euh... Euh, pas des skill bags, des legendary bags. Et je me suis fait baiser, mais complètement, les amis, genre. Oh, que je ne même pas en parler, c'est un peu de la peine. Je vous laisse sur la vidéo, les amis. Si, le, si c'est le cas et ça vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Je vous embrasse, c'est un coach. Ciao, ciao. Ok. Table de craft avancée, c'est parti. Mon kiki. Mec, tu me vends une petite table de craft avancée. Oh. Euh, Soudain, combien C'est intéressant, c'est intéressant. Si on est capable de la vendre, genre pour euh, 10 pb, moi je suis d'accord. Genre 5 pb, hmm. 50k, hmm. Euh, je pensais plus dans les alentours de euh, 10-12 PB. Tu vois. Parce il n'y euh, en a pas beaucoup. Tu peux l'utiliser à partir du niveau 5. Et surtout, le truc qu'il faut se dire c'est que f... lui, on lui, a... on lui fait économiser 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de malade. Parce qu'il peut l'utiliser la table de 5 par 5. Il a juste à l'obtenir. Il faut juste pas qu'il la perde. Donc, techniquement. Dans deux jours, il va y avoir une mise à jour. Euh, je te la fais à 8. Entre les deux 8 pb c'est entre les deux Il a un petit avantage mais il a raison 8 ou rien Désolé Donc ok ça c'est fait Il apprend ou il apprend pas on s'en fout Nous on va continuer à faire ce qu'on voulait faire Ça nous prend Four coffre Il est où mon coffre J'ai oublié de faire un coffre Pardon Pardon mes copines Donc coffre, four, hooper, hooper Vitre, ventilo, vitre, base. Euh, ensuite, faire, faire, faire, faire. Ensuite, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. C'est censé être ça, non Tadam On a l'ensembleur, les gars. <rire> Ok, donc là il faut démarrer des trucs. Ok, ok, ça c'est intéressant. Donc là ça va nous prendre des blocs d'or. Donc euh, est-ce qu'il y en a de vous qui ont des blocs d'or ah, Attends, je suis trop excité. Gold. Euh, ok, il y a 26 blocs d'or, parfait. Toi tu me sauves la vie et on va aller à mon home BP. J'en ai mis 25, j'ai vu tout à l'heure. Donc on va essayer de faire des enchantements de ruines. Et on va voir si on est capable, ok Tout plutôt simple à crafter, c'est juste des blocs d'or, ça on peut le crafter depuis longtemps. Donc c'est 4 queues de trucs, donc ça c'est faisable avec le slash craft. Euh... Donc ça, ça, ça, ça, ça, et je crois que c'est dans les coins comme ça. Donc voilà, on en a besoin de 3, vu qu'on a 3, anneaux, 3 trucs. Donc voilà, c'est pas 100% de réussir, c'est pas 100% de réussite les gars, ça peut foirer. Donc j'ai pas envie que ça foire. Euh, là je me suis gouré dans mes trucs, donc tac, tac, tac, tac. Euh, tac, tac et tac, ok On en a trois, donc on va commencer par La rune de sauvegarde Donc c'est la plus, oups, je pensais que ça restait dedans Pardon monsieur le jeu Donc la rune de sauvegarde, c'est la plus importante parce que euh, Si on la met et on meurt, on, on perd pas Donc on va démarrer la toute réussite C'est 50% de chance les gars Vous êtes prêts 50% Oh non, ça prend super de temps Oh non, c'est trop stressant mec Oh dis-moi que, je... dis que ça marche gros Faut que ça marche Allez, spammy les good luck dans le chat, les gars. Oh, non, les gars. Oh, non. Je stresse, les gars. Imagine, c'est la plus rare, en plus. C'est celle qui est la plus importante, quoi. Elle est super dure à avoir, vu que ça prend la farm tous les tout. Enfin, moi, je trouve qu'elle est dure. Allez. Yes Elle a, so Elle a fonctionné. On a un anneau. On l'a. Donc là, on, la met on peut la mettre dans notre inventaire. Oh mon dieu, et là, ne permet de pas perdre les autres anneaux équipés lorsque vous mourrez Donc là, ça c'est cool Donc si on va mourir, on va regarder l'autre anneau qui est ici Donc, euh, merci pour ton nom, donnez 23 value Donc maintenant on va en essayer un autre, ok Donc on a un autre rune, on a la bleue euh, Anneau de résistance ou anneau de vol On va essayer l'anneau de vol en premier 50% de réussite les gars, c'est parti Allez, euh, merci pour ton 1 euro mec, ça fait plaisir. 1 euro pour l'anneau, il a dit dans le message. Allez, allez, allez. Ça serait malade. Je, je, on pourrait voir à quoi ressemble. Imagine on a 3 en 3 les gars, 50, 50 et 3 fois. Si on l'a pas, je vais être un peu triste quand même. Euh... Allez, allez, 98, 99. Oh là Oh là on a un anneau de vol, donc euh, anneau de voleur, vous avez 7% de chance de réaliser un vol de vie lorsque vous tapez un ennemi Donc lorsque je tape quelqu'un, je me re avec lui en fait, en le tapant Donc ça c'est une bonne rune en vrai, ça c'est une super de bonne, euh, bonne rune Oh putain c'est stylé comme système, c'est stylé, je vais la mettre dans mon EC parce que j'en ai une autre en fait bleue Donc c'est une de résistance, donc on va l'essayer elle aussi Donc c'est parti, 50% elle aussi est-ce qu'on va avoir 3 en 3 les gars Est-ce que vous pensez qu'on va avoir 3 en 3 ou elle va foirer J'ai une surprise aussi un peu après, j'en ai une autre, mais c'était la dernière que je voulais garder, c'était celle qui boostait les cœurs en fait. Donc c'est celle qui booste les cœurs, je sais pas si on va être là. on va la voir. Oh là là, 50 les gars, c'est chaud, c'est chaud, allez. 3 en 3, c'est là si on a 3 en 3, on est extrêmement chanceux. 4, 79 de fait, c'est hyper bien fait quand même. Vous aimez le système jusqu'à maintenant les gars dans la vidéo, dans les commentaires dites-moi. Malheureusement elle a échoué. Ruine cassée. Peut être recyclée. On, on gagne de l'XP, mais la ruine est cassée. Je vous donne la ruine cassée, les gars. Ah, oh, fais chier. Euh, je te passe ma rune de vie. Non, j'en ai une, j'en ai une. Merci, merci, euh, Mortal. C'est très gentil. Sudan, je te fais ça tout de suite après, gros. Je suis trop excité de tester mon nouveau jouet. C'est comme un enfant qui rentre, à la garde, euh, qui rentre dans un magasin de jouets, et qui a un nouveau jouet. Tu vois donc, on va essayer celle de vie. Donc, celle de vie, j'aimerais bien la réussir. Parce que elle, elle donne un cœur en plus. Elle donne un, des, des cœurs en plus. Donc, voilà. Ensuite, on en a une de minerai qui est super cheatée aussi. Qui donne plus de pépites ou un truc comme ça. J'ai pas trop compris la rune cobaye, co corail. On va voir. Allez, faites good luck dans le chat, les gars. Il faut la voir. Ça va nous donner un ou deux cœurs en plus, celle-là. Si on est capable de la réussir. Allez, allez. Allez, t'es capable Oh, c'est trop long, oh, ça prend trop de temps, je stresse trop Oh putain Comme vous voyez les amis, on n'a pas été très très chanceux sur les deux dernières runes Mais on a réussi, en... j'ai réussi à en faire plein, plein, plein après durant mon live et mes lives et tout Et j'ai réussi à avoir finalement toutes les runes, sauf une seule Donc euh, je vais vous montrer vite fait Donc j'ai l'anneau de résistance, donc la durabilité euh, 20% de chance de ne pas prendre de durabilité à chaque coup reçu donc c'est quand même énorme, ça peut vous faire sauver euh, au moins de la moitié, voire un peu moins euh, de votre truc. Le cœur en plus, donc vous avez 11 cœurs à la place de 10. La sauvegarde, je vous l'avais montré. Euh, celle de vo La voleur elle, elle fonctionne pas présentement Mais en gros vous avez 7% de chance de réaliser un vol de vie Donc vous lui volez ses cœurs Donc lui perd les cœurs et vous vous les récupérez Il euh, y a aussi une blanche mais je l'ai perdu au pvp tout à l'heure en fait Malheureusement je suis mort euh, à l'enclame des ap et je l'ai perdu La rune blanche en fait euh, qu'est-ce qu'elle fait C'est que vous avez force 3 lorsque vous tuez un ennemi Donc c'est la tueur en série Et euh, c'est la, la coraille aussi qu'on n'est pas capable d'obtenir Donc la corail c'est avec le séparateur de minerai Donc le séparateur qui est juste ici euh, c'est très très très très très difficile à obtenir. On a fait cuire au moins euh, 10 stacks de 64 de, de minerais modés et on n'a pas réussi à l'avoir. Donc euh, on espère qu'on puisse l'avoir dans le futur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et de laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur PVP, C'était iConch. Ciao, ciao